tout le monde c'est si m'a dit j'espère que vous avez passé une bonne semaine que tout va bien pour vous et vos proches merci beaucoup aux personnes qui ont rejoint derrière moi la chaîne qui me connaissent peut-être pas très bien évidemment euh, que vous dire <rire> je ne sais pas <rire> je fais de la voyance déjà depuis très longtemps je m'y suis remise depuis plus d'un an je suis surtout astrologue hein. Et puis euh, je fais cette chaîne pour euh, soutenir tout le monde, pour vous réveiller les certaines certaines personnes, évidemment, euh, pour euh, pour vous mettre en garde aussi, hein, voilà. Et tout ça dans la bienveillance, mais dans la, dans l'honnêteté la plus totale. Euh, moi, la sincérité c'est mon credo, hein. Ça m'arrive de mentir, mais c'est vraiment pour pas faire de mal aux gens, quoi. C'est euh, généralement je dis toujours la vérité. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais bon, je refuse de mentir, donc je vous mentirai pas avec les cartes. Sinon, euh, que vous dire d'autre Je m'investis beaucoup dans la cause animale. Donc, les revenus de cette chaîne sont redistribués aux animaux qui souffrent, notamment pour les sauver de l'abattoir. D'ailleurs, en ce moment, il y a encore des animaux à sauver de l'abattoir. Donc, je vais faire un don. Et donc, bien, bienvenue parmi nous. Petite communauté très, très sympathique. Faites bien attention aux commentaires que vous me mettez. Hein. J'ai dû, la dernière fois encore... Euh, Effacez des commentaires, parce qu'il y a des mots que vous mettez en toutes lettres. Faites bien attention. Hein. Donc, s'il vous plaît, faites des abréviations. Enfin, bref. Vous connaissez, vous connaissez la règle. Là, hein. on n'est plus en pays libre. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit. D'ailleurs, à ce sujet, je vous ai remis ma vidéo qui avait été strikée la dernière fois. Donc, supprimée avec une mise en garde et un avertissement de YouTube. Et euh, donc, j'ai mis quelques effets sonores pour, euh, voilà, pour qu'elle passe mieux. Bon. Aujourd'hui, on va regarder Elisabeth Borne. Alors, je n'ai pas envie de faire le tirage en toute franchise. Je la trouve très, sympa très, très sympathique, non. Non, au contraire, pardon. <rire> je la trouve très antipathique, cette femme-là. Euh, or, si je pense à elle, ça veut dire que je dois me connecter. Et euh, voilà, j'ai pas trop envie. Mais enfin bon, je vais quand même faire le tirage pour voir ce qui sort, voir un petit peu ce qu'elle va faire. Euh, en fait, j'avais déjà évoqué, sans le savoir, hein, dans une de mes vidéos qui s'appelle... Euh, après les élections que j'avais fait début avril, j'avais vu un gouvernement dans lequel il y aura un homme et une femme, comme quoi, hein, bon. mais alors qu'il y aurait des choses qui allaient se mettre en route, qui ne seraient pas du tout euh, bien accueillies. Et dans les prévisions du mois de mai, j'avais vu effectivement que Caligula allait offrir un poste à une femme. Hein. Bon. Donc voilà, alors, Elisabeth Bond, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information à ce sujet La reine de Denier le diable. Bah écoutez, ça sort bien. Alors ça c'est une femme matérialiste, hein. bon pas toujours, hein. la reine de Dunier c'est pas toujours une femme matérialiste, c'est une femme qui peut être euh, économe, euh, voilà, qui sait gérer les finances, euh, qui est organisée, etc. Mais là, avec le diable évidemment on va avoir la, la signification négative de cette carte, donc une femme qui est très intéressée par l'argent, puis être le diable qui veut euh, soumettre tout le monde. Hein. Je vous rappelle que c'est elle qui est à l'origine de la suspension de, de nos amis les soignants, qui n'avaient pas le pass. Hein. Voilà. Donc, le diable, ça commence bien. Bien. Alors, on va y aller. Non, je prends les cartes. moi bah, je suis je prends les cartes comme ça. Je ne vais pas les prendre la, dans la main. Alors, Elisabeth Borne. Ok. Ok. On va voir un peu ce qui sort. Hein. Donc, personnalité et puis aussi un petit peu ce qui va se passer, ce qu'elle va mettre en route. On va voir. Alors, ici, le roi de denier, ben ça, c'est le chef. Enfin, le chef. C'est pas mon chef, hein, mais c'est son chef. D'accord Le quête de denier. Encore les questions de sous. Alors, ça, c'est l'avarice. Hein. C'est le fait de garder l'argent pour soi. Ils sont vraiment intéressés par l'argent là-dedans. Hein. Le bâton, pardon, c'est... Euh c'est le commandement, c'est le pouvoir des commandements et le pape. Bon, bah, il va y avoir des lois qui vont passer. Hein. Je, peux, je peux vous le dire déjà. Le pape, c'est un peu les institutions. Normalement, c'est la sagesse. Mais enfin, là, euh, étant donné que je suis sur quelqu'un qui est politique, à mon avis, c'est... Vous euh, voyez, la, elle a le bâton de commandement. Hein. C'est les lois. Pour moi, il va y avoir des lois qui vont passer. Et ça va être certainement en relation avec l'argent. Et lui, là... Le Caligula premier, eh bien il regarde. Il regarde, alors on peut considérer qu'elle est par là, l'as de bâton, si par exemple si c'est ses mains. Hein, si on peut considérer qu'elle tient le bâton de, de commandement, le bâton de pouvoir, un hein, premier ministre. Donc il regarde vers elle. Et il regarde un petit peu comment elle va gérer les choses. Mais bon. Je crois que les deux, ces deux-là, euh, étant donné qu'ils se ressemblent, ils ont les mêmes, les mêmes yeux d'ailleurs, le même regard, à mon avis, ils ont ils vont bien s'entendre. Hein. Ouais. Valet de coupe, bon bah là il y a une, une invitation, ouais, une proposition. Là, il y a des choses effectivement que l'on fait avancer. On y a une progression. Donc il y a bien des choses qu'elle va mettre en place. Un roi de coupe. Ah, il y a un autre homme dans cette histoire. Alors je ne sais pas si le gouvernement est, est complètement euh, formé, je crois pas. Hein. Mais en tout cas, il y en aura certainement un qui sera au ministère des Finances, par exemple. En tout cas, il y a un homme, là, qui intervient. Et le soleil, oui, bah écoutez, oui. Elle va mettre en place des lois assez rapides, euh, pardon, assez rapidement. Hein. Mais euh, ça va être, à mon avis, des choses financières. Alors, alors quand je dis financière, ça peut évidemment gouverner le, le, le monde du travail. On va voir un peu comment ça va être accueilli, tout ça. La justice, vous voyez, je vous dis, hein, il va mettre en place euh, des choses euh, juridiques. C'est sûr, hein. Ils vont y aller rapido, hein. Oui. Là, euh, le pape, le soleil, la justice, euh, c'est bon, quoi. Donc, euh, on y go. Alors. Donc, des changements à venir, hein. Vous avez la route fortune. En plus, ça, ça me fait penser à l'été, hein. Il y a le signe du cancer euh, au mois de juin. Toujours l'empereur, ça c'est l'autre là, qu'elle idée là. A... Bah oui, euh, récolte, bon bah écoutez, euh, ça va faire mal au denier. Hein. Il va y avoir des choses financières. On va essayer d'en savoir un peu plus parce qu'avec le tarot, euh, on n'a pas trop de détails non plus. Hein. Je ne suis pas non plus spécialiste, hein. ça c'est Margot hein, qui est plutôt la spécialiste du tarot. Mais j'aime bien le, le, le prendre aussi, le tarot il sort bien en plus, celui-là il est très très beau, j'aime beaucoup. Euh, mais bon, moi, mon truc, c'est plutôt le Dixit hein, que j'aime bien, que vous connaissez bien maintenant. Alors, je ne sais pas quelle page je vais prendre. Il deuxième, peut-être, pour changer un peu. Hop Alors, je ne sais pas du tout quels jeux sont dedans, étant donné que j'ai tout mélangé. Je plusieurs versions. Hein. Voilà. Donc, euh, il sort pas mal. Hein. Même en consultation, il sort très, très bien. En tout cas, euh, quand je suis bien, bien connectée à la personne. Il y a des choses intéressantes qui sortent. Bon. Ok, alors, Elisabeth Borne, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'elle va faire euh, bon. Ok, allez, on y va. Au niveau du gouvernement. Alors, oh là là, qu'est-ce qui sort là Qu'est-ce qui sort On a Illuminati, là. Là, c'est un peu la vitesse. Bon, ok. Bon, vous voyez déjà un petit peu dans quel cercle, cercle elle, elle trempe. Pardon, je vais essayer d'articuler quand même. Alors, en dessous, c'est... Euh c'est un peu une civilisation engloutie. Donc, pour moi, ça va être la fin d'un état de, de choses, d'un état de fête. Ouais. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a là le, le temps. Ouais, on a la rapidité et le temps, ici. Donc, ils vont vraiment mettre en place des choses bof. Pas sympa, on va dire. Oui, très rapidement. On va regarder un petit peu ce que c'est. Puis en plus, elle fait partie de ces milieux. Hein. Enfin, bref, vous avez vu avec la carte. Hein. Je n'en dirai pas plus. Alors, euh, Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle va mettre en place Qu'est-ce qu'elle a dans la tête hein On va essayer de, de voir un petit peu ce qu'elle veut faire. Okay. Alors, évidemment, avec, euh, avec Caligula, parce que, bon, elle suit les ordres aussi, hein, évidemment. Mais bon, moi, je vous ai toujours dit qu'il y aurait six mois difficiles. Hein. Après, euh, bon, leur plan, il va jusqu'en 2030. Euh, donc, euh, on ne peut pas dire non plus que ce sera forcément gagné gagner hein. Mais bon, si on gagne quelques batailles, déjà, ça, ça, ça sera déjà pas mal. Ça nous permet, nous, entre-temps, de nous regrouper euh, et de nous protéger. Bon. Et puis, de comprendre de plus en plus ce qui se passe. Alors, on a la spiritualité. Un danger. Les fioles. Ah, ça, ça va ressortir. Bon, bah c'est euh, en projet, hein. D'accord, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Le fiole, vous savez ce que c'est. On a une surprise ici, quelque chose d'inattendu. On a l'armée et on a les histoires. Alors, je ne sais pas, c'est ça peut être des communications, mais ça peut être autre chose. Il y en a un qui est blanc, il y en a d'autres qui sont noirs. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas, ça peut être l'Europe ou, ou pas. En tout cas, il y a un truc là. Il y a, y a des, des réunions, des concertations, euh, des communications ici. Alors, ici, on a quand même la spiritualité. Ok. Ça, ça peut être. Euh, ça peut être nous. Hein. <rire> ça se fout, on va être dans le collimateur, hein, pourquoi pas. Ça ne m'étonnerait pas. Alors. En tout cas, la sole est ressortie. Bon. Pensez à des solutions de rechange hein, par rapport à cette fiole. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais bon. Il y a toujours des solutions. Il suffit de le vouloir. Quand, comme on dit, hein, aide-toi le ciel t'aidera. Il euh, ne faut surtout pas céder euh, à l'intimidation. À D'accord Votre corps vous appartient. Enfin bon, on ne va pas refaire le, le truc. Hein. Vous savez ce que je pense à ce sujet. Alors, ici, il y a des choses que l'on perd. Il euh, y a des compromis. Ah oui, non, mais ça, c'est la spiritualité, c'est nous. Hein. Ça fait penser à la censure, moi. Vous avez une petite feuille ici qui dort, il y en a qui se moquent. Donc ça, c'est les complotistes, à mon avis. Hein. Et il va y avoir encore une fois des tentatives de déstabilisation ou de contrôle sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si c'est son projet mais il y a un truc dans le sens d'une surveillance accrue par rapport, au, encore une fois, à la spiritualité, au lanceur d'alerte. Ici, euh, oui, bon, bah écoutez, euh, <rire> l'ogre, hein, c'est l'ogre qui est sorti, euh, voilà, c'est sorti c'est comme, comme ça. Donc là, c'est bien un danger. Mais voyez aussi que le danger, si c'est nous, hein, par rapport à l'ogre, eh bien, on a les ailes, on a des petites ailes. Donc, il, nous, il va nous falloir un petit peu de courage. Ça veut dire que on va être dans une situation difficile ici. Vous voyez bien que l'ogre s'apprête à manger les, les, les, les, les enfants, là. Mais il y a toujours une porte de sortie. Il faut simplement avoir du courage. Donc, il y a des choses, effectivement, qui sont en préparation, euh, qui vont certainement passer par le, les menaces. Mais on a toujours une porte de sortie. Voilà. Bon, bah rapidement, la fiole. Hein. Vous voyez, c'est ressorti encore. Ça va revenir sur le tapis, hein. d'accord Ici, on a une surprise, mais c'est retardé. Là, c'est un oiselier. Pour moi, c'est un petit peu la surprise. C'est quelque chose qui est beau, qui est, qui est un petit peu inattendu, mais euh, qui est positif, mais c'est retardé. Là, on a des disputes. Bon, alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est euh, pour moi, ça peut être l'Europe ou alors des dirigeants avec une traîtrise. Alors j'ai dit l'Europe, ouais, ça peut être l'Europe, ou alors ça peut être le conflit, mais je, je sais pas. En tout cas, c'est en relation avec le conflit russe, machin, que vous connaissez. Ukraine. Donc ça va revenir encore sur le tapis. C'est pas fini cette histoire. Hein. Et il y a des traîtrises. Hein. Alors de quelle façon ça va intervenir par rapport à la politique française Bah euh, Ça va intervenir, voilà. D'une façon ou d'une autre. Et alors ici les communications, ah bah oui, là on est vraiment dans les trucs de censure, hein. vous voyez c'était bien ça. Hein. D'ailleurs si on prend les cartes euh, pareilles 2 à 2, comme vous savez j'aime bien le faire, là on aurait effectivement ce que j'avais dit tout au début, en disant ici alors on ne veut rien voir, on ne veut rien dire, euh, et on ne veut rien entendre. Avec ça, les communications sur les réseaux sociaux, eh bien en relation ici avec les moqueries, concernant, par exemple, la spiritualité ou le lanceur d'alerte. Donc, ça et ça, ça va ensemble. Hein. Donc, il va y avoir, pour moi, certainement, des lois, une loi qui va être en relation avec un accroissement de la surveillance et du contrôle des réseaux sociaux, des fake news, enfin, soi-disant fake news, etc. Bon, ça me rappelle euh, <rire> un certain roman d'un certain monsieur qui s'appelle George Orwell. Hein. Voilà. Si on continue deux à deux... Alors là, on a des choses difficiles puisque on a les trucs euh, avec l'armée. Alors, cette carte-là, je l'avais déjà sortie. Hein, c'est une formation en tortue. Hein. Donc, c'est l'armée, les militaires, en relation avec certainement le conflit ou des disputes au niveau de l'Europe. Hein. Il est possible qu'il y ait certains pays, d'ailleurs, euh, qui aient plus trop envie de, de s'engager dans, dans, dans ces histoires de, comment on va dire, alors, OTAN. Si je vous dis NATO, vous comprendrez. Euh, d'ailleurs, en allemand, c'est NATO. Je me suis disputé avec mon mari à ce sujet. Parce qu'il disait nato. Je dis, mais non, c'est euh, dans l'autre sens. Il me dit, mais non, c'est nato. D'accord, bon, c'est nato. Donc, on va dire c'est nato. Hein, vous avez compris euh, Donc, il peut y avoir ça. Et avec des histoires de menaces, ici. Ou alors, ça peut être des histoires de passe. Je ne sais pas. Il faudra qu'on regarde. Soit elles sont effectivement en relation, ces cartes-là. Et donc là, encore une fois, on aurait bien des, vraiment ici des cartes uniquement en relation avec le conflit. Soit ça, c'est le truc du NATO, dans lequel on pourrait euh, avoir des, des conflits euh, avec euh, l'Europe, hein, des pays qui décident de sortir, etc. Parce qu'ils en ont marre et qu'ils n'ont pas envie de, de continuer dans ce conflit. Ou, ou soit c'est vraiment autre chose ici, on ira regarder. Bon, ça c'est la fiole, c'est sûr. Voilà, donc il y a déjà des choses sympas qui sont en préparation dans la tête de Madame Elisabeth. C'est pareil que pour l'éclipse, hein, je retarde toujours euh, l'analyse, parce que ce, que ce que je vois, ça ne va pas non plus plaire. Pour l'instant, ce que j'avais dit, c'était euh, ça réalisé, mais enfin non. Ça correspond à ce que j'avais vu en astrologie. J'ai fait toute l'année. Hein. Mais euh, l'éclipse euh, m'inquiète. L'éclipse m'inquiète. Ouais, bon, alors... Ici, on a le yin et le yang. Ça, c'est vraiment un truc de spiritualité. Hein. Donc, c'est ça. Hein. On va être concerné par les prochaines mesures. Ah ben, qu'est-ce que je vous disais ça va, être, ça va vraiment être les réseaux sociaux. Bon, censure sur les réseaux sociaux, oui. Avec même éventuellement traçage. Donc, euh, vraiment, falloir, il va falloir vraiment, vraiment faire attention à ce qu'on dit hein, de plus en plus. Donc, langage codé. Abréviation. Dans vos commentaires, faites très attention. Hein. C'est là. Et en plus, ça vient de me venir, c'est que ça va être le QR, euh, le QR code, voilà, qui apparaît ici. Parce qu'on l'a aussi ici. Hein. Ouais, donc c'est vraiment le, le contrôle, la surveillance. Hein, c'est pareil, tout ça. Vous avez encore une fois, encore une fois ici le, les réseaux. Donc c'est ça. Bof, donc ils vont bien mettre ça euh, en route, c'est le, le passe européen, c'est ça hein Bah oui, ça va se faire, hein ça va se faire. Bon, ici, on a des fantômes, des fantômes, d'accord. Alors ça, ça peut être justement les gens qui bavardent, euh, mais qui sont discrets. Hein, c'est les fantômes qui sortent des, des, des écrans télé, qui discutent. Donc c'est un, un petit peu des révélations par rapport ici à un danger. Euh, donc, euh, bon, OK. Donc, on aura on aura encore des informations par rapport à ce qu'ils veulent nous mettre en place, c'est sûr. Alors, ici, sur la fiole, on a un morcellement qui est en train de se faire. Ouais. Euh, une division, donc une division du pays, peut-être ou une division au niveau de l'Europe, hein, parce que c'est des petits bouts, si vous voulez. D'ailleurs, regardez ici, vous avez la tour de Pise. Alors, vous savez que... Alors, c'est pas à Pise, mais enfin, bon, en Italie, vous savez qu'ils ont mis en place le fameux passe, le passe-partout, hein, et qu'on peut aller nulle part sans l'avoir. Bon, donc, il y a de ça, hein. ici, pardon. Donc, ici, on va bien avoir... Moi, c'est le pass que je vois dans, dans ce jeu. Hein. C'est le pass ici, avec les histoires de surveillance accrue Et le pass là, avec les questions d'éclatement, de, de division. Donc, ça va encore diviser les gens, ça. Ouais. Alors, ici, il y a quelque chose qui va nous permettre de garder la tête hors de l'eau. C'est vraiment ça. Hein. Mais c'est un peu retardé. Pourtant, le temps presse. Hein. Mais vous voyez, on a, on a une espèce de bonne surprise en attente. Donc, quelque chose ici qui devrait intervenir, qui va nous encore une fois qui va nous aider à garder la tête hors de l'eau. Alors j'aurais peut-être pas l'info hein, parce que quand il faut pas dévoiler des choses, il faut pas dévoiler des choses. Donc on n'a pas l'information. Voilà. Alors ici qu'est-ce qu'on a On a les questions de travail. Aïe Ouais. Et ben moi ce que je peux vous dire c'est que cette guerre, ce conflit va définitivement euh, influer sur le travail, sur les matières premières aussi. Ça c'est le bois. Euh, vous savez qu'il y a des pénuries de matières premières hein, ici quand on veut changer quelque chose faire réparer quelque chose il faut attendre six mois hein. <rire> bon. enfin bref c'est juste un exemple hein, mais je sais qu'il y a des entreprises de rénovation euh, etc etc ils commencent euh, à, euh, comment dire, à être très très, très inquiets parce qu'ils ne peuvent plus honorer leurs commandes parce qu'ils n'ont pas les pièces qu'il leur faut hein. bien donc ça on a déjà des informations intéressantes alors, je n'ai pas les questions de travail spécifiquement. Mais j'ai les questions de fioles et de passe C'est déjà pas mal. On va regarder un peu ce qu'ils veulent nous faire. Alors, je dis le traçage, le contrôle, la censure, très certainement. Euh, ici, si on peut avoir des révélations. C'est aussi les, les regroupements, ça. C'est les, les regroupements de personnes. Mais qui sont, euh, je suis en train de le comprendre de façon un peu, euh, comment dire, secrète. Hein, ça, c'est un petit peu les, les les widerstand comme on dit, les résistants, qui vont se re retrouver un petit peu sur les réseaux sociaux pour discuter de tout ça, de ce qu'ils vont nous mettre en place. Du coup, je voulais la mettre où, celle-là, ici hein Ok. Euh... Donc, on va vers une division. Hein on va encore vers une division avec une recrudescence de... De, de, de du QR truc, hein. c'est tout, hein. bon, je vois ça comme ça, alors, ouais, ouais, et ben oui, pour nous, effectivement, euh, il va y avoir des difficultés, il faudra vraiment, vraiment être prudent, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a, voilà, parce que nous, on apporte de la lumière, et il faut pas, <rire> il faut pas qu'on apporte de la lumière, hein. vous l'avez vraiment ici, hein, donc, censure, surveillance accrue, QR, traçage, bref, sympa, et danger, voire moquerie, ou décrédibilisation, je crois que c'est ça, hein, décrédibiliser, -dé, euh, décré ah je sais plus, excusez-moi, hein, enfin bref, rendre, ne plus rendre crédible, <rire> voilà, les personnes qui veulent euh, tenter d'avertir, dont je fais partie. Ici, vous l'avez ici, il faut se protéger, c'est nous, on est dans notre armure et on se centre sur nous et puis on attend aussi que les choses aillent un peu mieux. Il va y avoir des groupes de résistants qui vont s'organiser. Mais encore une fois, on a nos ailes, on a des petites ailes, il va falloir euh, éventuellement qu'on qu fasse preuve de courage, hein. c'est une carte de courage ça. Oui, il y a un danger, oui, ça sent le roussi, oui, oui, oui, oui, oui, oui je sais, mais d'un autre côté, on a toujours des petites ailes. Il faut qu'on prenne confiance en nous. Voilà. Donc, on aura éventuellement des possibilités de résister. Ah oui, bien sûr. C'est toujours lui que je sors. Hein. Ça, c'est Caligula. Je le sors euh, régulièrement. Ici. C'est le fou qui jongle, vous euh, voyez, avec des torches sur un tas de dynamite. Ça, c'est encore une fois. C'est notre. Euh, voilà, notre cher Caligula premier. Ça veut dire quoi bah Ça veut dire, je pense aussi, alors je vais parler de division, oui, mais vous voyez qu'il y a des explosions aussi, ici. Donc à mon avis, ces histoires de fioles, eh bien, ça va créer une division, pour les questions que je ne rappellerai plus, mais ça risque aussi de mettre le feu aux poudres, puisqu'on l'a ici et là. Donc il y a des gens qui vont en avoir marre de ces histoires, surtout si les contraintes augmentent, et elles vont augmenter, bon. Alors, vous voyez, je vous dis, je, je n'aurai pas l'information, parce qu'il ne faut pas que j'aie l'information. Vous avez ici vraiment une surprise, une bonne surprise qui est en attente, qui est retardée, qui va nous permettre de garder la tête hors de l'eau. Surprise, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Il ne faut peut-être pas que je le sache. Mais c'est une petite lueur d'espoir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a Le traçage, les empreintes, le danger. Toujours pareil, hein Donc, ça nous dit toujours un peu la même chose, hein vous dire d'autres Je suis déjà donné pas mal d'informations. C'est des choses qu'on sait déjà en fait. Hein. Simplement, on n'a peut-être pas vraiment envie de savoir que ça va arriver parce que les contraintes ont été levées. Mais on sait très bien que les doses avaient été déjà commandées avant les élections. Et donc, il faut bien qu'ils s'en servent, n'est-ce pas je fais de l'humour, je sais, c'est pas très drôle, mais enfin bon, il faut bien dédramatiser, de toute façon. Euh, euh, N'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne peut pas vous faire prendre le truc de force. Il faut dire oui. C'est un espèce de contrat que vous devez euh, signer. Alors, évidemment, il y a toujours les contraintes, mais il faut quand même votre accord. Donc, euh, voilà. Enfin, moi, je savais depuis un an que je vous dis de faire des réserves. Bon, en un an, vos réserves, elles sont encore bonnes. Hein. Bon, les pâtes, ça se garde quand même longtemps, hein, le riz aussi. Pensez à l'eau aussi, enfin bref, hein, pour éviter le chantage euh, comme en Italie, eh bien encore une fois, pensez bien à ce que je vous ai dit, ça fait depuis un an que je vous préviens. Alors, il n'y a pas encore de pénurie à tous les niveaux, mais par contre, il y a bien eu une hausse des prix, hein. donc euh, mon conseil n'était pas mauvais. Euh, moi ce que je vous dis aussi, c'est d'aller vers plus d'autonomie, hein. bon. Il faut, il va, falloir, euh, il va falloir y penser. Oui, je m'amuse avec mon petit cristal de roche, j'aime beaucoup. Les gens qui, vont, qui font de la voyance euh, connaissent, connaissent les, les propriétés de, du cristal de roche. C'est utilisé justement pour accentuer la clairvoyance, voilà. Donc euh, si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr euh, vous en procurer un, ça, ça vaut quelques euros, c'est pas très cher. Il hein. ne faut pas qu'il soit trop taillé non plus, il faut quand même qu'il y ait un côté assez brut, vous voyez. Donc celui-là il est pas mal, bon. Ok, alors, on va essayer quand même de revoir pour la surprise. La flamme dans les ténèbres, hein, ouais, donc on est vraiment dans le thème. La flamme dans les ténèbres. Bon, écoutez, j'en saurai pas plus, hein. il y a une question de lumière. Euh, on est entouré de ténèbres, on peut considérer qu'on est au milieu aussi. Hein. Mais il y a quelque chose. Il y a une petite lueur d'espoir. Tout n'est pas perdu, mais euh, on va certainement avoir des moments difficiles. On va voir si on peut avoir des petites informations. Alors, ouais, on se recentre sur nous. Alors, il oui, y a de ça. On se recentre sur nous. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des personnes... Hmm, qui ne vont pas tout à fait comprendre ce qui se passe encore. Hein, on peut interpréter la carte de différentes façons. Hein. Vous avez le, la personne avec le pop-corn qui regarde euh, la télé qui regarde le, le bocal de poisson rouge. Donc euh, elle n'est pas forcément négative, cette carte. Hein. Ça peut simplement vouloir dire bah, se recentrer sur, euh, sur nos petits animaux domestiques, sur ce qu'on aime, sur son, son petit logis. Mais ça veut dire ça peut vouloir dire aussi euh, de pas trop écouter la propagande. Ouais. Parce que ça il va y avoir un peu des histoires comme ça aussi. Bon, bah écoutez, c'est clair. Hein. C'est bien les, les questions encore de séparation. Hein. Il va encore y avoir une division dans, dans la société avec euh, des histoires de restrictions. Bon. Et les annonces ici qui vont se faire. Bon, donc en fait, ça veut dire quoi tout ça bah, s'il va être un petit peu euh, la, la reprise de ce qu'ils ont, de ce qu'ils nous ont fait en 2020, hein, tout simplement. 2020, et puis euh, une bonne partie de 2021, évidemment, restrictions, etc., Passe, euh, incitation euh, à la fiole. Euh, bon, voilà quoi. Ils vont mettre ça en route. Hein. Bon, écoutez, c'est le plan, donc on le sait, donc c'est pas surprenant que les cartes soient sorties comme ça. Moi, ce qui m'embête quand même, c'est que on va être beaucoup plus surveillés, C'est sûr il faudra être très très prudent s'il faut aller migrer ailleurs eh ben on ira migrer ailleurs hein, de toute façon bon donc la, la, la dame la chère Elisabeth, elle a plein de choses en tête et elle va appliquer en fait les consignes de, de son chef tout simplement ici, ouais, qu'est-ce que je vous disais, hein? ici, c'est, <rire> je n'aurais pas la, la réponse, mais il y a un truc sympa, là, je n'aurais pas la réponse, quand il ne faut pas savoir, il ne faut pas savoir, mais il y a quelque chose qui est en préparation, ici, une surprise, une surprise qui peut être la clé d'une libération, puisque j'ai quand même du doré ici, du doré ici, mais encore une fois, surprise ici, surprise là, la tête hors de l'eau, c'est retardé, il y a un truc, mais on ne sait pas quoi, et on ne saura pas quoi, donc, mon message, c'est oui, on va avoir des temps difficiles. Certainement, euh, au cours de l'été, ça va commencer. Hein. Dès qu'ils vont avoir gagné les législatives, ce qu'ils feront, très certainement. Parce que, bon, bref, hein, pas besoin de revenir sur euh, l'intérêt des élections. Euh, donc, ils vont mettre ça en route rapidement. Donc, la rentrée risque d'être assez... Euh, enfin, l'été, la rentrée risque d'être assez... Euh, Assez difficile, mais gardez espoir surtout, hein. Gardez espoir. Alors, on va arrêter là, hein. C'est déjà euh, une petite vidéo qui fait 30 minutes. Donc, on va juste euh, se voir une carte sur cette dame. Est-ce que je peux en avoir une carte en ce qui la concerne, elle? Ah, elle fera pas long feu, hein. Elle ne va pas rester, à mon avis, euh, très longtemps, elle non plus. Vous voyez, ça, ça fond. Le bonhomme de neige qui fond. Ouais. Donc, elle est de passage, cette dame-là. Ok. Et au niveau de sa personnalité. <rire> le joker, oui. Non, mais on a une surprise qui va arriver. On, on, on, il va y avoir un truc qui va arriver. C'est le joker. Et, et donc, euh, hum, je m'attends à ce qu'il y ait des choses qui arrivent. D'ici la fin de l'année, ouais, je verrai bien ça sur, euh, vraiment sur l'automne. Mais il y a des trucs là qui, qui sont en préparation et qui font, qui font faire que de toute façon, leur le truc qui va se casser la figure. Bon, alors n'oubliez quand même pas que gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre, hein, on est d'accord. Euh, donc il faut toujours euh, il faut toujours être prudent. Mais à mon avis, c'est pas un espoir avec cette carte-là. Voilà, mais ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.